parce qu'on voulait aller au vote. On voulait aller au vote, on voulait que que la représentation nationale puisse s'exprimer et que chacun aussi prenne ses responsabilités parce que si nous au modem nous pensons que cette réforme est difficile. Nous pensons aussi qu'elle était nécessaire pour les équilibres financiers et pour la pérennité du régime par répartition. Aujourd'hui, notre régime par répartition, il est financé par les enfants des travailleurs et, et, et ça ne marchera pas longtemps. Et donc, ça aurait été bien que chacun prenne ses responsabilités, que les républicains prennent leurs responsabilités et que tout le monde puisse voter. Le choix a été différent. Nous nous, nous sommes dans la majorité, donc nous sommes un peu, vous savez, le système du 49-3 nous, nous coince, mais moi je suis particulièrement déçu de ce choix. Il pourrait y, avait, il pourrait y avoir plusieurs motions de censure. Bah François Bayrou commentera. Enfin, je, je, il le commentera quand il le commentera, c'est tout. Ah oui, j'en veux énormément aux républicains. Parce que ce à quoi on vient d'assister, c'est un simulacre. C'est un simulacre de démocratie. Ces gens-là préfèrent le 49-3 parce qu'ils n'auront pas besoin d'exprimer de, leur vote. Et comme ça, ils sauvent ceux qui sont contre, alors qu'ils ont, pendant deux présidentielles, soutenu la retraite à 65 ans. — Il pourrait y avoir... — Total de ces gens-là qui ont poussé finalement le gouvernement au 49-3. C'est mon analyse. Je la maintiendrai sur tous les plateaux. Et je suis excessivement déçu par leur irresponsabilité. Aujourd'hui, le LR n'est plus un, gouvernement, un, un parti de gouvernement. Pourrait... C'est terminé. Ce sont des, un groupe d'opportunistes qui ne pensent qu'à leur réélection. — Il pourrait y avoir plusieurs motions de censure. Est-ce que vous les redoutez si nous on va pas voté les motions de non, censure... Est-ce que vous redoutez les éventuelles motions de censure ce de l'opposition, les oppositions On verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire. Je ne vais pas voter à la place des oppositions. Moi, je suis comme M. Rouen on... Vous les redoutez — Mais je, je redoute rien, hein, en, en l'occurrence, au stade où on est. Je redoute rien du tout. J'aurais voulu qu'on vote. Après, il se passera ce qui se passera. Ça n'a plus beaucoup d'importance. — Nous, on souhaitait le vote. Nous, — Nous, on souhaitait le vote. C'est tout. Vote. On est très mécontent du 49-3. On sait pourquoi le gouvernement est obligé de le faire, par l'irresponsabilité totale du groupe LR, qui n'a pas su assumer ses choix. Des choix qu'ils portent depuis plus de 15 ans, depuis plus de 15 ans, et soi-disant pour le bien des gens et des travailleurs et pour sauver le réforme, la, la réforme des retraites. Et aujourd'hui, ils se défilent. Ça, c'est grave pour notre démocratie, pour de simples calculs politiciens. Donc ces gens-là, c'est pas la peine de passer à des accords avec eux, ils ne pensent qu'à sauver leur cul. Vous avez le débat, on le vote. Pardon Est-ce que ce chaos n'est pas l'aboutissement d'une réforme chaotique Pardon je ne sais pas. C'est surtout l'aboutissement d'une un, irresponsabilité totale des députés. Oui, mais voilà. Le chaos, pas... mais, le chaos. Ah, non, mais le chaos. Non mais non mais le chaos. Arrêtez, arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas pourquoi. Il y a le chaos non, depuis 2017, depuis. Depuis, depuis, 2017, depuis 2017, il y a le chaos dans cette Assemblée puisque le groupe, la France insoumise, dès l'instant où ils ont les mis, mis les pieds au palais Bourbon, c'était pour mettre le chaos. Ils n'arrêtent pas de parler de démocratie et de débat, ils n'arrêtent pas de poser des motions de rejet sur chaque, texte, sur chaque texte. Alors ils veulent débattre ou ils veulent rejeter Donc ils ne veulent pas débattre, ils veulent simplement que le peuple de France accepte leurs conditions à eux, leur démocratie, c'est comme ça les chante eux et c'est eux ce qu'ils veulent. Mais d'où ils sont démocrates ces gens-là Manuel Bompard a-t-il été désigné Je dois vous le rappeler. Il a été élu par qui Il a été désigné par Jean-Luc Mélenchon. Non, non, mais il a, oui, comme député, mais à la tête de LFI. Ah oui, elle est où, la démocratie Et ils n'ont de cesse de contester les votes démocratiques, d'ailleurs. Je vous rappelle qu'ils ont perdu trois fois. Mais pour, pour parler de cette réforme, l'aboutissement de cette réforme, elle se termine dans le chaos, d'ailleurs, c'est -ce qu -ce -ce -ce -ce -ce pas à fait terminé. Mais qu'est-ce que c'est dommage Est-ce que c'est pas l'aboutissement d'une réforme qui était mal engagée. Mais une réforme comme celle qui a été portée est forcément une réforme difficile. Vous ne pouvez pas dire aux Français de but en blanc « On va vous retarder l'âge de départ à la retraite de deux ans » sans que ça provoque des remous. Il est évident. Notez que les remous ont été beaucoup moins forts qu'en 2019 sur une réforme de la retraite, par points qui était vachement plus équitable que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est quand même un drôle de paradoxe. Mais c'est en responsabilité qu'on a porté cette réforme parce qu'on sait que le régime par répartition, sans financement, ils tombent par terre. Donc ce sont mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui n'auront pas de retraite si on fait rien. Et c'était tout le combat des Républicains depuis des années et des années. Et là, ils ont une petite marche à franchir et ils la franchissent pas, ben qu'ils aillent expliquer ça à leurs électeurs.